Juste petite story pour vous informer que demain de 12 à 14, on se retrouve avec certains d'entre vous à Opéra pour bouffer ensemble. Donc euh, ça va être très sympa. Donc s'il y en a parmi vous qui veulent se joindre à nous, vous êtes évidemment les bienvenus. Et euh, ça peut être l'occasion vraiment de se rencontrer, de discuter et tout. Donc euh, envoyez-moi un message, je vous rajoute dans le groupe. Et en plus il y aura Thomas de la chaîne Sartoriasian. Donc ça va être un petit groupe très sympa. Franchement j'ai hâte d'être demain, donc vraiment n'hésitez pas à venir, ça peut être très très cool, ça va aller à demain du coup. Alors là on est sur Paris, j'ai rendez-vous avec euh, toute la clique euh, du menswear. Toute la clique c'est euh, tous les potes d'Insta, comme j'aime bien dire. On ne s'est jamais vu mais on a tellement partagé euh, sur les réseaux. Et là on va pouvoir se voir, c'est super cool. Je sais pas, rendez-vous, petit magasin, petit repas bien sûr. Mais voilà, ça va être cool de pouvoir euh, se voir en vrai, discuter en vrai. Ah ouais je suis euh, méga en retard, il faut que je trace. Je trace. Alors on s'était donné rendez-vous à l'Opéra, alors enfin, c'est moi qui ai choisi l'Opéra comme lieu de rendez-vous en première partie et eux ils ont choisi la suite. Et devinez où est-ce qu'ils ont choisi Où à l'Opéra Et bah à Sud Supply Messieurs, bien le bonjour Ça va ou Ça va Puisque j'attends ta cravate... Mais du coup... Plus, euh, six, six, six, six. Plus quand tu rentres dans ce cabinet, tu fais... Ah mais ça fait 2 mètres carrés le tout, papa. Ouais, ouais, ouais. <rire> une cabine c'est ouais, ouais, ouais. oh, euh, Merci à vous. à vous. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Ah là, bon moi c'est tranquille. Voilà. Bonjour. Non mais c'est très cool, c'est très cool. Ouais c'est cool Regardez ce que j'ai vendu, un, un club un sandwich. sandwich Putain ça hein. C'est un mec ici. Putain ça. Ça va faire. Ouais ça va faire. Quelle équipe. Euh, non, euh... Euh, euh... Ouais. Le plus beau en fan shirt. Fan un... shirt. Le plus beau. Alors lui il a un appareil du futur. <rire> Moi j'ai un vieil appareil tout pété. <rire> Ah, est bien, bien, bien. En train de se séduire un petit peu euh, facilement. C'est énorme. Bon, vous pouvez passer le reste de la clique. Aïe aïe aïe C'est C'est Mais en fait c'est marrant parce que tu, quand t'arrives ici c'est super impressionnant vois, Tout est super bien organisé, les mecs sont au Et après quand tu te siffles bah, tu, tu, enfin, tu, tu sacralises les trucs Tu l'habilles un peu ouais, peu ou pas Ouais t'as deux costumes T'as deux costumes, tu vois, et après euh... Ah c'est même pas juste les tabacains en tout Oui, oui. Et, et en plus t'as les deux aussi. les deux ouais. C'est cool hein Oh c'est très cool, ouais. Et chaque saison t'as de nouveau costume. C'est une okay, sorte de... de ok, gratos <rire> Euh... Gratos <rire> Attention hein, t'es en train d'enregistrer des choses, c'est... <rire> même si on charge toujours les poils des japonais, mais c'est pas grave Ouais, un poil Un poil Pourquoi tu parles de cuisine en fait ah, Par rapport aux poils Les jeux bon de bonne pourquoi est-ce que tu parles de cuisine quand tu parles de poils De cuisine Ouais, un poil. Un poil J'ai dit ça Ouais, tu dit ça J'ai pas dit ça <rire> Alors, bonjour. Euh, je pense que ça part sur ça. Hein. Petite ceinture pressée blanche pour l'été. Euh. Voilà. Chez les format, femmes, la femme. Habillez-vous chez la femme, petit conseil. Voilà. Euh, ils font des, des produits vraiment intéressants des fois. Avec davantage de volume et tout ça hein. ouais. c'est ça. En plus difficile. voilà c'est Uniqlo, c'est une japonaise, un peu unisex et tout. Et ça coûte euh, pas très cher en plus. Incroyable. Vrai. Merci beaucoup pour euh, cette <rire> réunion oh, organisée. Alors sachez que Ivan est un ouais. super organisateur. Qui, qui vient là, toujours, en voilà. qui est toujours en avance. Qui vient toujours en avance. Il a des origines africaines aussi, hein. Je dirais que je suis <rire> africain aussi hein, pour quand même. Voilà. Allez, salut à tous, c'était un salut. plaisir. Salut. Bye bye.